Bonsoir à tous, je suis ravie de vous accueillir pour la première conférence de notre programme culturel dans le pavillon Bretagne à Ossanopolis. J'ai le plaisir également d'accueillir Monsieur Antoine Dosda, qui est membre du Conseil économique, social et environnemental régional de Bretagne et vous êtes également co-rapporteur de l'étude « La Bretagne et la mer à l'horizon 2040 ». Monsieur Dosda, nous allons nous projeter en 2040. Vous allez essayer de susciter un débat autour des enjeux maritimes et littoraux et vous allez, vous allez également nous présenter quatre scénarios. Ces quatre scénarios, finalement sont des récits imagés de la Bretagne maritime en 2040 et vous allez nous présenter les évolutions possibles en termes de gestion des écosystèmes marins et côtiers, d'aménagement et de dynamique, d'éducation à l'environnement, à la mer et de développement économique. Alors, vous savez que nous sommes en live pour la première fois au Sanopolis pour cette première conférence. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions pendant la conférence. Et à la fin de la conférence, M. Dosda répondra à toutes vos interrogations sur cette très belle première conférence La Bretagne et la mer à l'horizon 2040, une étude du Césaire de Bretagne. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à tout à l'heure pour les questions. Merci Monsieur Dosda. Merci, alors c'est une première pour vous, ça l'est également pour moi. Donc je vous remercie de m'avoir sollicité et je remercie également tous ceux qui sont présents en grand nombre, j'imagine à nous écouter ce soir. Alors, Avant d'introduire le, le sujet euh, au fond, je vais peut-être faire un rappel de, de forme pour rappeler ce qu'est euh, le Césaire et ce que représente une étude prospective. Alors, Le Césaire, c'est un conseil euh, consultatif euh, de la région Bretagne qui est composé de différents corps représentatifs de la société civile, ce n'est pas des gens qui sont élus, c'est des gens qui sont proposés par leurs entreprises, par leurs syndicats, que ce soit des syndicats de, de salariés ou d'entrepreneurs. De, et donc cet ensemble-là représente la société, et c'est l'ensemble de ces, cette, cette composante qui a travaillé dans une démarche prospective à la demande du Conseil Régional, à l'époque présidé par Jean-Yves Le Drian, pour être une analyse des possibles euh, chantiers que le Conseil régional pouvait ou devrait euh, mettre en œuvre pour élaborer sa stratégie euh, maritime euh, et littorale euh, à l'origine, à l'horizon 2020. Alors, étant donné les événements que nous avons connus, cette stratégie a pris évidemment un peu de retard, elle est toujours en cours d'élaboration et elle devrait voir le jour entre le deuxième semestre 2021 et 2022. Les quatre piliers de cette stratégie donc, que nous avons réincorporés dans notre étude concernent l'environnement, les domaines économiques, le domaine de l'énergie et le domaine de la gouvernance, c'est-à-dire comment faire en sorte de faire société autour de cet enjeu commun qu'est la mer. Deuxième point d'introduction, je, je vais vous indiquer comment se mène une étude prospective. L'idée générique de cette étude, c'est que dans les temps géopolitiques, les changements climatiques, les tensions autour des ruptures technologiques, les réformes territoriales diverses et variées, il était important de se pencher sur quel impact cela pouvait avoir sur l'économie maritime, la culture maritime, en tout cas, tout ce qui forme euh, la Bretagne euh, maritime de, de demain. Est donc cette réflexion s'est bâtie autour de cette question euh, de quelle manière ces mutations peuvent-elles faire évoluer le rapport à la mer en Bretagne Et donc, euh, du point de vue méthodologique, nous avons adopté la méthode des scénarios qui consiste à tracer un récit en l'occurrence quatre récits, euh, à partir de données de base. Euh, il ne s'agit pas de prédiction, encore moins de divination, hein, ce n'est pas une boule de cristal et on n'essaye pas d'élaborer euh, ex nihilo euh, des hypothèses ou des tendances. Non, on repart de faits avérés dans lesquels on détecte, selon une démarche logique qui est fondée sur le raisonnement, on détecte, euh, soit des signaux faibles, alors je vais vous passer les diapositives en même temps, il ne faut pas que j'oublie. C'est la suivante, voilà. Donc, on détecte dans l'ensemble des phénomènes existants ou présents, soit des signaux faibles, soit des tendances lourdes, soit des ruptures. Et c'est celle-là qui détermine les angles d'attaque du récit. Alors, je peux vous donner quelques exemples de signaux faibles, par exemple... Un signal faible que nous avons intégré dans nos études concernant le comportement alimentaire, c'est le développement du véganisme, par exemple. Euh, vous avez beaucoup de manifestations autour de, du fait que notre planète ne pourrait pas nourrir l'ensemble de sa population si tout le monde mangeait comme les Américains des États-Unis du Nord. Eh bien, voilà donc vous avez des tendances au véganisme et à ne plus utiliser les animaux. Donc ça, on l'a intégré, sachant que la tendance lourde qui est collinéaire avec cet événement, c'est, qu'on a également incorporé dans, notre, dans nos études, c'est la baisse continue depuis 30 ans de la consommation de viande par les populations dans le monde entier, sauf peut-être dans des pays encore en développement, en tout cas moins développé, mais dans les pays développés de l'OCDE, par exemple, la consommation de viande diminue régulièrement depuis 30 ans. Voilà une tendance lourde et voilà un signal faible. Comme rupture, dans un autre domaine, je vous donne un exemple, c'est celui qui caractérise l'évolution de l'architecture navale pour intégrer l'autonomie des navires, qu'ils soient de surface ou sous-marins, il y a des technologies de rupture qui vont déclencher des mouvements importants dans la navigation, euh, dans les espaces maritimes, du fait de la robotisation et de l'autonomisation de, euh, de ces navires. Vous voyez donc que l'ensemble de ces paramètres, qu'ils soient de nature environnementaux, sur les ruptures du numérique ou des technologiques, écologiques ou économiques, ou même démographiques, euh, tracent un certain nombre d'hypothèses. Donc on a retenu des variables euh, d'état descriptives de l'économie et de, en tout cas de, de l'environnement maritime de la Bretagne et nous avons euh, codifié des valeurs de ces variables et euh, par induction de la valeur d'une variable, vous en déclinez des conséquences et c'est l'ensemble de ces... Cause-effet qui détermine un scénario. Alors des scénarios, il y aurait pu y en avoir de multiples. Là, je vous donne un exemple de variable avec des hypothèses affectées à ces variables. Nous avons défini une quarantaine de variables avec un maximum de quatre hypothèses par variable. Et donc, si vous faites un calcul euh, complet, vous allez voir que vous avez des milliers de scénarios possibles. Nous nous sommes arrêtés à en produire quatre. On n'en produit jamais un nombre impair parce que le scénario médian est souvent celui qui est considéré comme étant le plus probable ou le plus équiprobable. Nous avons donc décidé d'en produire quatre de nature très différente. Alors, encore une fois, le but de ces scénarios n'est pas de représenter un avenir probable, il est de représenter un avenir possible avec sa logique interne. Évidemment, cette logique interne, elle dépend de ce que vous avez choisi comme variable initiale. Et dans la vraie vie, ces variables initiales, ce sont la, les populations, les citoyens, les décideurs, euh, les parties prenantes dans un cadre démocratique qui en détermine la valeur. Nous, on a juste fait des hypothèses les plus cohérentes possibles pour arriver donc à ces quatre scénarios. Et maintenant, je vais vous faire une description rapide, évidemment, hein, pour ceux que ça intéresserait d'aller euh, plus avant dans l'analyse de ces scénarios et de leurs conséquences je recommande la lecture du document complet qui est disponible sur le site du Césaire en open access. Donc encore une fois, ces scénarios sont là pour décrypter des possibles, et vous allez observer que dans chacun de ces scénarios, nous avons légèrement outré le propos de façon à sortir des masses de résultats et de considérants pour orienter la décision publique. Alors, le premier, il s'appelle euh, LC. Alors, on a essayé de trouver une terminologie un peu attractive. Le moteur de ce scénario, parce que chaque scénario composé de toujours des mêmes variables, a un moteur interne. Le moteur interne de ce scénario, c'est l'attractivité des zones côtières pour euh, des aspects de nature résidentielle. Dans un cadre écologique protégé. Et euh, le, le maître mot, c'est santé. Enfin, les maîtres mots sont santé, bien-être, euh, valorisation des aménités euh, du milieu naturel. Donc, dans chaque scénario, je décrirai euh, l'état où nous serions, dans ce cas-là, en 2040, les raisons pour lesquelles euh, on en est arrivé là. Les conséquences seront sur le plan culturel, économique ou, ou développement général des populations dans ce cadre-là, et quelques défauts ou avantages associés à chaque scénario, ce qui permet ensuite de faire des décisions. Donc en 2040, la population bretonne a décidé de placer la qualité de la vie au centre de son, de son mantra, si je puis dire. La mer et la mer, dans ce cadre-là, est perçue comme le dernier espace libre, euh, ouvert à tous, euh, où peuvent s'exprimer la liberté, euh, les loisirs, euh, la culture euh, associée au tourisme et, euh, et au bien-être. Et donc, c'est sur le littoral, et c'est essentiellement que le développement, évidemment, euh, littoral terrestre, j'entends que le développement euh, est, est approprié. Dans sa stratégie d'attractivité, euh, la Bretagne a choisi euh, les littoraux, leur... Euh, capacité de plaisir associée dans son marketing. Et, euh, et c'est là-dessus que toutes les campagnes de communication euh, sont assises. Venez voir les magnifiques paysages, venez profiter de la nature euh, en plein essor euh, en Bretagne. Et donc, c'est la dimension, euh, j'allais dire, esthétique euh, et culturelle des paysages, du patrimoine naturel euh, des milieux côtiers, qui est le, le gisement, finalement, pour le développement de la Bretagne euh, en 2040, comment en sommes-nous arrivés là Parce que, évidemment, il y a toute une... Vous verrez ça dans le texte si vous le lisez, il y a toute une articulation entre les différents phénomènes qui arrivent à faire en sorte que ce, chaque scénario est réaliste, même s'il n'est pas réel. Vous m'arrêtez si je suis trop long. Hein. Et donc, euh, le contexte des 20 années, euh, des 20 années, pardon, entre 2020 et 2040, est marqué par un déclin du multilatéralisme, on en a déjà observé quelques événements durant la présidence du président Trump aux États-Unis, et donc une sorte de, de laisser-faire, et chaque territoire finalement est devenu euh, propriétaire d'un certain nombre de décisions, euh, le pouvoir central s'est euh, affaibli, de même que l'Union européenne, qui a vu un certain nombre de régions... Euh, euh, s'autonomiser. Les récentes élections en Espagne le, en sont encore euh, euh, un symbole. Le changement climatique, mais ça, il est, est vrai pour tous les scénarios, fait, euh, se fait sentir en Bretagne comme ailleurs. Simplement, la Bretagne jouit d'un avantage, euh, j'allais dire, géographique euh, par rapport aux régions plus au sud. Euh, son climat euh, se bonifie et euh, du fait de sa géographie, ça devient un avantage comparatif par rapport à d'autres régions européennes. Et donc, euh, cette stratégie d'attractivité, elle, elle est basée aussi sur le fait que c'est en France qu'il fait le meilleur vivre. Hein, et il fait trop chaud dans le sud, mais en Bretagne, maintenant, vous avez les conditions d'une Braille-Riviera, en quelque sorte. Et tout ceci est renforcé par le fait qu'en bah, 2040, la ligne TGV euh, euh, actuellement à grande vitesse jusqu'à Rennes est prolongée jusqu'à Brest et à Quimper, et irrigue euh, l'ensemble des personnes, enfin permet à toutes les personnes qui veulent venir euh, d'y accéder dans des conditions euh, devenues extrêmement euh, favorables, de même que euh, du point de vue institutionnel, euh, la région Bretagne a décidé de libéraliser plus que ça ne l'est maintenant euh, l'accès au littoral, en particulier en modifiant euh, sous sa propre réglementation la loi littorale et les plans du barnisme en conséquence. Voilà pourquoi nous en sommes là. Alors Quelles implications pratiques ce scénario embarque D'abord, les autres activités économiques pâtissent du fait de l'axe majeur qui est donné sur, encore une fois, les aspects résidentiels, et donc les autres activités, on pourrait citer par exemple les énergies marines renouvelables, les autres activités, elles, pâtissent et donc ne sont pas le fer de lance du développement économique de la Bretagne. Euh, ce sont des pratiques douces, euh, de thalassothérapie bien sûr, les activités récréatives, le nautisme, euh, toutes les activités euh, de loisirs sont, sont privilégiées. Et euh, le nombre d'écomusées, ici nous sommes dans un, dans un musée euh, de l'environnement, ce type d'instrument euh, s'est développé en Bretagne et de toutes les grandes villes disposent de leur. Euh, facilité infrastructure pour attirer et fixer les, les visiteurs. Un exemple qu'on a cité qui, qui marque cette, cette, cette brutale décision, c'est que le pôle d'air du port de Brest qui était prévu pour héberger les futures industries des énergies marines renouvelables a été transformé en une marina. Pour vous montrer à quel point euh, nous sommes allés jusqu'au bout de ce scénario. Dans ce scénario, euh, le bilan, c'est que, effectivement, euh, la Bretagne s'est valorisée aux yeux de l'ensemble des territoires français et européens. Il y a des créations d'emplois, effectivement, puisqu'il y a une grosse activité. Quand vous regardez euh, la, la riviera espagnole, il y a une énorme activité. Alors c'est parfois au détriment effectivement, de l'environnement. Et ça, ça c'est un des, une des conséquences de ce scénario, c'est que euh, rien n'exclut que dans certains sites, euh, du fait d'une certaine difficulté à gérer les afflux, il y ait une dégradation euh, des euh, qualités environnementales du littoral. C'est ce qu'on observe dans d'autres régions en Europe. Et donc... Euh, comme tout scénario, il a ses avantages et ses inconvénients. Création d'emplois, mais saisonniers. Hein, L'image, c'est les, les emplois dans, de, de montagne, et dans les sports d'hiver. Vous avez des gens qui ont beaucoup de travail pendant une courte période de l'année. Là, c'est un des, un des problèmes de ce scénario. Euh, vous avez une préservation... Euh, des paysages, mais assez euh, limités dans l'espace, c'est-à-dire que c'est un peu comme le plan de développement racine en anglo croussillon cest c'est-à-dire que la Bretagne décide de mettre des points de fixation pour avoir des grands ensembles pour attirer et fixer du, des populations sur le littoral dans certains endroits, et des zones laissées plus libres et plus sauvages dans d'autres. Euh, la qualité de la vie, évidemment, c'est le, le ressort de scénario, elle est, elle est préservée, elle est maintenue. Euh, et donc l'image de la Bretagne s'en surgrandit. grandit. L'inconvénient de ce scénario, c'est qu'il privilégie et qu'il dope, en quelque sorte, les, les territoires littoraux, fatalement au détriment des territoires intérieurs. Hein. C'est un phénomène qui est bien connu ailleurs. Hein. Le, le prix du foncier et de l'immobilier sur la bande littorale devient tel que les populations résidentes ne peuvent plus y résider. Et donc elles doivent se déplacer vers l'intérieur donc vous avez une, une forme de fracturation de la société dans ce dans ce dans ce scénario avec une possible un possible clivage entre générations puisque évidemment ce sont de nos jours et ce sera la même chose en 2040 les populations enfin les, les citoyens les les personnes les plus âgées qui ont le meilleur pouvoir d'achat, et donc c'est elle qui plutôt euh, s'installe euh, dans, ce, dans, ces, dans ces conditions. Voilà. Encore une fois, l'idée que ce soit euh, une forme de mono-industrie euh, euh, porte en soi quand même les ferments d'une difficulté, c'est-à-dire que en cas de problèmes économiques ou sanitaires, évidemment, ce scénario est plus fragile que ce que je vais vous présenter maintenant, en tout cas celui que je vous présentais maintenant, qui est le scénario qu'on a appelé C-Transition, dont le moteur est le développement durable, rien que le développement durable, toujours le développement durable. Et donc ce scénario, ce n'est simplement que l'application de tous les principes de l'économie bleue, Alors, on, dit, on dit économie bleue, ce n'est pas parce qu'elle est liée à la mer, hein, c'est parce qu'elle est euh, vertueuse, et donc tous les canons euh, de, du développement euh, dans ce cadre-là sont utilisés, et la Bretagne décide de devenir un terrain d'expérimentation et de démonstration que, oui, c'est possible. Et donc la mer, dans ce cadre-là, est, con est considérée comme le dernier écosystème, euh, j'allais dire, pristine, en tout cas riche, et une ressource qui n'a pas encore été l'objet d'une exploitation intensive. Et donc c'est le moment de, de démontrer qu'on va pouvoir le faire différemment de ce qu'on a fait à terre. Et donc l'exploitation en mer doit se développer sous de multiples formes, mais de façon raisonnée, et en tout cas responsable et démocratique. Voilà, les trois les trois piliers du développement durable. Et donc, cette exemplarité, la Bretagne veut être le, le pôle européen du développement maritime. Alors pourquoi en sommes-nous arrivés là en 2040 Eh bien, dans les années 2020-2025, on fait l'hypothèse que des crises environnementales s'exercent et qu'elles sont suffisamment visibles, compréhensibles et intégrées par les peuples que la prise de conscience de vraiment réelle. On passe de la parole ou de, des hypothèses vers du concret. Et on voit que les arbres meurent. Enfin, il se passe plein de choses. Et on commence à se dire il faut faire quelque chose. Et donc, c'est le moment. La COP21 a eu un effet. La preuve la Bretagne a installé sa propre COP, Brace COP, pour reprendre, en partie au moins, euh, ses, ses, cette capitalisation. Et donc. Euh, au niveau international, européen et international, cette prise de conscience commence également à, à, faire, à, à se voir, et donc le système bancaire de prêts, d'aides, les autorités publiques, tout le monde se met en ligne pour, pour y parvenir. Et donc la, la Bretagne décide que c'est la mer qui sera son, son vecteur. Et donc, dans un premier temps, dans ce scénario, autour de 2030-2035, euh, la concertation euh, bat son plein. Euh, mais, et c'est un petit warning qu'on a mis dans ce scénario pour euh, forme d'avertissement, en 2035, euh, devant euh, l'échec, la lenteur, euh, les difficultés de, euh, la, de convaincre euh, la majorité des populations, les oppositions euh, indéfectibles qui se manifestent pour chaque opération, même après des concertations complètes, il y a un feedback négatif, il y a une rétroaction qui fait que les pouvoirs, le pouvoir public, les autorités, décident qu'on a assez discuté et maintenant, euh, on va appliquer de façon un peu moins démocratique. Donc c'était juste pour montrer qu'au sein de ce scénario qui, normalement, est dans le meilleur des mondes, vous avez des tensions internes qui peuvent renverser euh, ces principes et même sa, sa philosophie. Alors, les implications pour la Bretagne. en admettant que, quand même, en 2035, des décisions ont été prises. Les entreprises sont incitées à innover en permanence. Et quand je dis les entreprises, c'est toutes les entreprises. Il s'agit de réduire l'empreinte carbone tous azimuts et de faire en sorte que nos ports, nos navires, les biotechnologies viennent au service de toutes sortes de production, euh, euh, les citoyens participent parce que on les a acculturés dans les années 2020-2030, donc tout le monde a pris conscience de l'intérêt euh, de s'intéresser à la mer, et les techniques d'information et de communication modernes, on en voit une ici aujourd'hui, ont permis cette acculturation de façon encore plus euh, intense. détails techniques. Du coup, je crois que j'ai oublié de passer à la déposition, voilà. Donc, euh, les biotechnologies sont mises à contribution euh, pour produire toutes sortes de biomatériaux, y compris dans le domaine alimentaire, dans le domaine des biofuels. Vous avez vu récemment qu'on est en train de mettre au point des bitumes pour les routes à base d'algues. Tout devient euh, à base de produits biosourcés et donc, euh, dans ce cadre-là, effectivement, aussi, on voit apparaître un signal faible, enfin qui commence à être un peu moins faible, des circuits courts, euh, de la consommation locale. Et dans ce cadre-là, la, la pêche responsable qui est développée en Bretagne est d'abord euh, destinée à nourrir les populations locales en réduisant les déchets, en réduisant les rejets et en recyclant l'ensemble tous les produits pour en faire des sous-produits à haute valeur ajoutée. Enfin, tout se passe un peu en local. Les décisions de sortie du nucléaire ou de réduire la part du nucléaire dans le mix français a fait que, du, du coup, on a développé les énergies marines renouvelables en Bretagne, contrairement au scénario précédent, comme vous l'ai dit, toutes les technologies sont mises à contribution, et donc toutes les formes de production d'énergie en mer sont développées, l'éolien posé, évidemment, l'éolien flottant, l'hydrolien, le houlomoteur, moteur, tout est mis à contribution, et le port de Brest est devenu le hub, hein, en tout cas en Europe de l'Ouest depuis la sortie du Royaume-Uni de l'Union Royaume européenne, et donc accueille de toutes toute sortes de nouvelles activités. On en voit les prémices aujourd'hui sur le polder d'air du, du port de Brest. Les bateaux deviennent éco-compatibles, hein, c'est les « green ships ». Les ports interdisent l'entrée aux bateaux qui, qui n'ont pas ces caractéristiques. Les chantiers navals se sont développés pour recycler les bateaux anciens, pour en faire des nouveaux à partir de matériaux recyclables et, de, et biosourcés. Donc tout ça va dans le bon sens. Le tourisme qui était le privilégié dans le scénario précédent demeure, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'écotourisme ou de tourisme industriel qui se greffe sur l'ensemble de, de ces activités. Et... Euh, les pouvoirs publics ont augmenté de façon drastique pour permettre tout cela, les taxes carbone dont on reparle désormais. Je ne sais pas s'il y, des... y aura eu des bonnets rouges, on n'est pas dans ce niveau de détail dans le scénario, mais en tout cas, tout concourt à forcer un peu la vapeur pour y arriver. Alors, quel est le bilan de ce scénario La Bretagne est exemplaire et, de, comme j'ai dit, devient le hub, devient la zone que tout le monde regarde comme étant le terrain d'essai et qui a réussi sa transition, enfin ses transitions multispécifiques. Le milieu marin a donc une, une, une image extrêmement positive hein, et l'économie maritime a démontré sa capacité de relance de l'économie. Hein, on parle beaucoup de relance actuellement. Là en 2035, on aura relancé l'économie maritime à partir de, de nouvelles bases et euh, L'heure n'est plus aux grands travaux et aux grandes infrastructures maritimes, on est dans la, une accommodation douce de l'environnement. Le, il y a beaucoup d'activités, donc la résilience du territoire s'en trouve augmentée, évidemment, et la qualité de l'emploi également. Le prix à payer dans ce scénario, c'est premièrement que tout le monde ne sortira pas, enfin toute la population ne sortira pas gagnante. Vous voyez bien qu'il y a un certain nombre d'adaptations à réaliser et qu'en 2035 ou 2040, il aura fallu un certain nombre d'évolutions de l'enseignement supérieur, de l'enseignement tout court, pour adapter les personnes. Et donc, il y aura fortement des, des perdants et des, et des gagnants. L'autre facteur majeur, c'est que ça repose sur une, des initiatives de nature publique qui sont quand même très coûteuses. On le voit aujourd'hui, hein, le plan de relance pour relancer l'économie après le Covid fait le pari qu'en investissant, investissant lourdement sur un certain nombre d'activités euh, économiques, euh, on va aider à faire passer le surcoût euh, de cette transition. C'est-à-dire construire des bâtiments, euh, que ce soit des navires ou des bâtiments ou des immeubles, euh, à de, de nouvelles normes plus précautionneuses avec moins d'impact sur le carbone, au départ, ça coûte plus cher. Et il faut aider les entreprises à pouvoir le faire. Et il faut euh, permettre aux accédants, euh, ceux qui veulent les acheter, de pouvoir les acheter. Donc il faut, il faut favoriser tout ça pour que le système industriel se, met, se, se mette en marche. Et donc là, comme dans le scénario précédent, ben, on voit que euh, un risque qu'on a maintenu tout le long de nos scénarios, on le retrouvera dans les scénarios suivants, c'est la, la différenciation entre les territoires. C'est à dire que c'est bien de vouloir utiliser la mer, les océans, les littoraux comme vecteur de développement, mais il faut faire attention à ce que ça ne devienne pas une espèce de carcan et que les autres, le reste de la Bretagne se trouve désertifié. Voilà. Et comme je le disais dans mon introduction, dans ce scénario, euh, il se termine mal, en quelque sorte. C'est-à-dire que les principes qui avaient présidé à, son, à sa mise en œuvre sont euh, détournés euh, du fait de la difficulté euh, d'aboutir à des décisions euh, collectives. Et donc les décisions deviennent moins collectives. Et donc ça, c'est un warning qu'on a mis à nos, à nos décideurs. Attention, euh, la, comment dire ça, la participation démocratique ne doit pas entraver la prise de décision. Ça C'est un des, des conclusions majeures de ce scénario. Le scénario suivant, euh, pour vous mettre dans l'ambiance, euh, à, à un moment donné, on a envisagé de l'appeler... Euh, euh, le Far West parce que son moteur c'est l'économie dans le premier c'était le tourisme et la santé et le bien-être dans le deuxième c'était euh, avançons prudemment dans le cadre euh, du comment dire d'une promotion raisonnée des activités humaines dans le milieu naturel application euh, Strict du principe de précaution, par exemple. Dans celui-là, on inverse la tendance. Le but, c'est de créer des emplois, créer de la valeur ajoutée fixée sur le territoire et donc de libéraliser les autres contraintes, en tout cas de les amoindrir, de façon à permettre la réalisation de toute innovation. Toute personne qui vient en Bretagne, dans ce scénario, pour développer une entreprise est le bienvenu quelle qu'elle soit, sans restriction et sans réticence. Donc, c'est un développement tout azimut. Alors, pourquoi une telle évolution Alors, face aux tensions sur les ressources terrestres, hein, on voit que les ressources terrestres s'épuisent, que ce soit les minéraux, euh, les végétaux, euh, l'espace lui-même. Euh, la mer constitue, un peu comme le président, un un espace d'avenir pour euh, beaucoup de, euh, de promoteurs euh, industriels. et d'industriels. Elle, elle offre un vaste terrain d'accueil, et où mieux qu'en Bretagne, euh, pouvez-vous être accueillis pour développer vos activités maritimes C'est le, le, le dogme qui est derrière ce scénario. Et donc là, euh, saisie de ces nouvelles opportunités est euh, appuyée par euh, toutes les collectivités, depuis les communes, les EPCI, les départements, qui ont pu trouver tellement de rôle aujourd'hui, mais qui auront regagné un rôle en 2040 dans ce scénario, et la région, bien sûr, qui euh, lève les verrous, aide, suggère, euh, accompagne, euh, adopte euh, toutes les initiatives euh, dans le cadre d'un assouplissement, comme je le disais, du principe de précaution, en tout cas une lecture à la lettre du principe de précaution, et non pas extrémiste, comme dans le scénario précédent, et avec des comment dire une, une application euh, des, euh, mani, des méthodes de, de compensation du milieu naturel. Vous voyez, dans le, dans le scénario précédent, on ne fait rien avant d'être sûr que ça ne nuit pas. Là, on fait, on regarde si ça nuit, et si ça nuit, on, on compense. On revient en arrière, on... ça existe déjà, hein, dans... si vous regardez de près euh, les... les protocoles euh, associés au développement des champs éoliens en mer, on demande aux entreprises qui ont euh, gagné l'appel d'offres de mettre en place une provision pour que 30 ans après, à la fin de l'exploitation du champ, il soit remis en son état initial. Il n'est pas question de laisser, comme on l'a fait au 19e siècle, des friches industrielles avec des bâtiments qui s'effondrent, ou comme on voit quelquefois dans la campagne bretonne, on peut le dire, des bâtiments agricoles abandonnés parce qu'ils avaient de l'amiante et que ça coûte moins cher de laisser le bâtiment s'effondrer que de le démonter. Là, l'idée, c'est qu'il y a une, une capitalisation de la du démontage et de la démobilisation des infrastructures qui sont mises en œuvre de façon à ce que l'environnement reprenne ses doigts. Donc, vous voyez, c'est une, une inversion euh, du protocole de ce point de vue. Alors, en 2025, la fameuse stratégie dont je vous parlais euh, et qui est en cours d'élaboration euh, rentre en, en action et, et ces actions visent à euh, développer l'économie. Alors, évidemment, les énergies marines, euh, la Bretagne, qui est déjà... Le site français, qui regroupe le plus de recherches publiques euh, appliquées aux sciences et technologies de la mer, hein, en particulier le Finistère, euh, a accru son poids dans euh, la recherche française et a amélioré euh, de façon drastique sa capacité à transférer vers les entreprises. La région sollicite les entreprises les entreprises, sollicitent les établissements publics pour que les activités actuellement développées par le pôle mer Bretagne-Atlantique se développent, croissent et embellissent. Donc, en 2040, tout ça a fonctionné à base d'un fort volontarisme d'État et régional. Alors, les implications pratiques, eh c'est que, du coup, la mer se couvre d'édifices. Hein, un exemple... Euh, sachant que la gestion du domaine public maritime, dans ce cadre-là, vous savez qu'actuellement, le domaine public maritime est géré par l'État. Là, l'État a délégué à titre d'expérimentation à la Bretagne le droit de gérer la zone, le zonage de ces espaces maritimes. On observe déjà des signaux faibles dans ce cadre-là, où sur l'eau, par exemple, l'eau douce, la Bretagne a eu le droit d'être un terrain, terrain d'expérimentation, mais là, de même, l'État a délégué euh, temporairement, mais en tout cas en 2040 c'est le cas, euh, le droit à la Bretagne d'utiliser son domaine public maritime pour y faire ce qu'elle veut. Et donc les verrous euh, sont, sont levés et autour des plateformes, des premières plateformes de production d'énergie en mer, se sont agrégées toutes sortes d'activités connexes de l'aquaculture, de l'algoculture, des réserves de la pêche assistée par repeuplement, enfin, toutes sortes d'activités, y compris même des habitations. Hein, vous, vous avez peut-être vu dans la presse que des premiers projets de villes flottantes commencent à sortir des cartons des architectes. Les Pays-Bas y réfléchissent sérieusement en vue de, de l'inondation de leur zone et donc de remplacer leur zone actuellement protégée par des digues par des villes flottantes. Tout ça va devenir réalité à partir de 2040, et donc, ces villes flottantes vont devenir en quelque sorte de plus en plus autarciques. Elles vont produire leur propre énergie. Elles vont, produire, elles vont réutiliser leurs déchets. vont produire leur subsistance à base d'aquaculture, d'algoculture, etc. Voilà le, le, le développement qui est attendu, sachant que les biotechnologies euh, se sont développées. La Bretagne est devenue leader en biotechnologie marine, à partir de phytoplancton, de, de zooplancton, de toutes, toutes les espèces sont cultivées. Euh, les EMR, j'en ai parlé. Le tourisme s'est se, développé, mais alors là, d'une façon légèrement différente de celle du premier scénario, c'est que vous voyez que là, la tendance, est quand même plutôt la privatisation de l'espace. toute entreprise est bienvenue. Et bien pour le tourisme, c'est pareil. Nous avons détecté un signal faible du côté de la ville de La Baule, qui, euh, il y a 2-3 ans, euh, oui, ans, a décidé de confier la gestion de ses plages à une société privée et donc ce n'est plus la commune qui décide qui peut mettre un transat qui peut mettre une table qui peut euh, étendre euh, ses capacités d'accueil sur la plage c'est une société privée qui est délégataire et bien dans, dans le même état d'esprit nous avons euh, admis dans ce scénario que comme ça existe aux états unis certaines zones de littoral sont Totalement privatisé. Et là, le littoral, ça n'est pas uniquement la partie terrestre. Ça peut être également la partie maritime. Et dans notre scénario, on a poussé le bouchon jusqu'à dire le golfe du Morbihan a été confié par le département du Morbihan à une société privée en charge de l'exploiter. Elle exploite les résidents, les résidences, la sécurité des résidents, la navigation dans le golfe. L'accès euh, aux îles du Golfe, tout ça est géré comme une entreprise. Ça, c'est pour une catégorie de tourisme, j'allais dire, élitiste. D'autres formes de tourisme se sont développées dans ce scénario, beaucoup moins élitiste, plutôt euh, similaire au développement que vous pouvez voir sur la côte méditerranéenne espagnole, hein, euh, c'est du tourisme de masse euh, sans considération de l'environnement, et on a considéré que des zones plutôt en Bretagne-Nord pouvaient très bien évoluer de cette manière. Voilà les caractéristiques de ce scénario. Alors évidemment, il y a pas mal d'avantages, c'est que la croissance du coup est extrêmement forte, beaucoup d'emplois, euh, des emplois qualifiés, euh, la formation a accompagné euh, tout le long de cette évolution euh, les nouveaux métiers, les nouveaux engagements, ça demande, en contrepartie, évidemment, une énorme flexibilité hein, euh, des salariés, voire une forme de, de brutalité, en quelque sorte. Hein, euh, euh, ceux qui réussissent s'enrichissent beaucoup, ceux qui n'arrivent pas à suivre, eux, euh, ne s'enrichissent pas, c'est sûr. Euh, L'autre problème, c'est que, dans ce scénario, rien n'exclut, au contraire, que les capitaux investis en Bretagne, parce que c'est une terre... De, de développement euh, viennent d'ailleurs et que la valeur ajoutée euh, de ces capitaux injectés ne soit pas nécessairement euh, réinvestie sur place. Donc euh, c'est un scénario qui laisse la libre entreprise mais euh, avec la, la perméabilité euh, qui va avec. L'autre risque, évidemment, vous l'avez noté, c'est celui de dégrader l'environnement. Euh, L'impression que ce scénario pourrait donner, c'est qu'il n'est pas viable parce que l'environnement va être très, très vite dégradé. Des entreprises sans foi ni loi qui disent, moi, je m'installe pour 10 ans, quand je m'en irai dans 10 ans, ce sera un désert, et tant pis pour les autres. J'aurai engrangé mes bénéfices et j'irai désertifié ailleurs. Donc ce scénario, pour qu'il soit viable et quand même réaliste, il faut qu'il y ait un minimum de, de balancier opéré par, par les pouvoirs publics. C'est-à-dire, on vous autorise de le faire, mais comme je l'ai dit, vous allez devoir restaurer à la sortie. Donc, ce n'est pas le Far West complet, euh, parce qu'il faut maintenir une forme de régulation et de gouvernance euh, du territoire, y compris, euh, y compris en mer. Voilà. Je rappelle que dans ce scénario, la recherche publique, elle, est dégradée, puisqu'il n'y a plus besoin de recherche publique. Ce sont les entreprises qui opèrent les études d'impact, qui font les travaux de recherche et qui les communiquent euh, aux gouvernants. Voilà pour ce troisième scénario, je suis dans les temps, je speed un peu. Alors le dernier scénario est beaucoup plus marqué, si je puis dire, c'est la mer égale danger. Alors c'est danger à de nombreux titres, parce que c'est un environnement hostile, mais c'est surtout parce que c'est une voie d'entrée de tous les risques. Quand on voit la Méditerranée, eh bien, le golfe de Gascogne est devenu la Méditerranée les, les activités de piraterie, de terrorisme, de trafic en tout genre se sont déplacées de la Méditerranée vers, euh, vers l'Atlantique. Euh, ce sont des phénomènes qu'on commence à voir. Si vous regardez le Cap Vert, les Canaries, vous voyez qu'il y a de plus en plus de trafic humain, de personnes qui sont transbordées. Et bien là, dans ce scénario, euh, des cargos entiers euh, de, de réfugiés climatiques ou économiques viennent s'échouer sur les plages bretonnes, et donc une tension euh, liée à la protection euh, du littoral euh, et des populations nées. Donc, ce scénario, également, la protection... Euh, comment dire La protection euh, offerte par euh, les états unis et l'OTAN n'existe plus. Il n'y a plus d'OTAN. C'est l'Union européenne qui a dû prendre le relais et donc tous les états membres de l'Union européenne ont dû se remuscler. Euh, la Russie devient un nouveau euh, compétiteur, une nouvelle, nouvelle menace et donc c'est sur les côtes atlantiques que la menace se développe et donc vous avez un développement des activités de défense, de protection et de renfermement euh, sur les territoires dans ce scénario. J'ai un peu indiqué pourquoi on en est arrivé là. Hein. Le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne et est devenu un concurrent. Il ne, il ne contribue plus à la protection des côtes européennes. Et il se trouve que la Bretagne dispose sur son territoire de toute une panoplie d'activités de défense, de recherche pour la défense, de cybersécurité qu'elle met à profit. Elle donc devient un vecteur important de la défense européenne pour ce qui concerne les aspects maritimes. Donc, très clairement, ce scénario est un scénario défensif et euh, militarisé, en quelque sorte, euh, pour la Bretagne. Donc, dans ce scénario, euh, quelques implications majeures. Hein, euh, C'est une reconquête de la souveraineté quand même, hein, alors aussi bien sur la défense qu'économique. Et donc, tout doit être produit. Hein, on voit dans... Nos affaires actuelles de coronavirus, il y a une forte demande de rapatrier des activités qu'on avait laissées partir. Donc là, on les rapatrie parce que le danger est partout et toutes les activités doivent être rapatriées au plus proche des consommateurs, donc les ports, les connexions Internet. Je vous rappelle que 90% des connexions Internet sont par des câbles sous-marins et c'est très facile d'aller détruire un câble sous-marin. Et donc il faut les protéger. Euh, les biotechnologies sont encouragées parce qu'elles sécurisent les approvisionnements, euh, que ce soit pour la santé, que ce soit pour l'alimentation. Euh, des systèmes de MR sont installés et servent de sentinelles projetées euh, vers l'océan pour euh, surveiller euh, les trafics euh, légaux et illégaux. La présence euh, militaire augmente. Brest est déjà une place forte euh, maritime euh, pour la défense. Elle, elle s'accroît avec les tendances dont j'ai parlé. Euh, on assiste également à une dronisation de tous ces, tous ces matériels. Les bateaux sont devenus autonomes, des drones de surveillance aéroportés, des drones sous-marins, la société est sous surveillance. Alors, les résultats de ce, de ce scénario, je vous l'accorde légèrement outrancier, mais qui part de de phénomènes observés et qui n'ont pas été démentis depuis qu'on les a identifiés. Les conséquences, c'est que bah, la, la présence historique des forces militaires se trouve renforcée. Je rappelle que 25 de l'économie maritime en Bretagne, c'est de l'économie... Euh, enfin, c'est des activités militaires, euh, que ce soit navale ou aéronavale. Des emplois sont créés dans ces filières avec une, une forme... D'hyper spécialisation sous perfusion. Évidemment, tout ça, ça dépend euh, de décisions euh, de l'État. Hein, et, euh, et donc, c'est l'État qui finance euh, ces, ces évolutions. De, de fait, les écosystèmes sont devenus. Euh, en très bonne santé, hein, puisqu'on interdit, finalement, de plus en plus l'accès à, à ces ressources, en tout cas, sont très, très, très euh, réglementées. Hein. Tous les bateaux de pêche ont des balises, et celui qui s'amuse à cacher sa balise avec une poubelle en acier, euh, son bateau est, euh, est détruit. Enfin, bref, il euh, y a, une, encore une fois, une société sous surveillance. Et donc, comme après les guerres mondiales, l'écosystème est en parfaite santé. L'éducation à la mer, c'est plutôt pour indiquer aux gens bah, qu'il faut faire attention et que c'est par là que les envahisseurs sont venus, hein, que ce soit les vikings ou les anglais. Donc on retrouve une dimension historique, si je puis dire, de ce point de vue-là. Et l'obsession, c'est donc la vigilance, la sécurité. Euh, la contrepartie, évidemment, c'est que la population euh, n'accepte pas nécessairement cette mise sous tutelle. Euh, les libertés individuelles, on en parle en ce moment euh, assez régulièrement, là, du coup, sont très, très, très euh, restreintes, et seuls certains secteurs arrivent à, à émerger de façon quand même plutôt artificielle. Donc, c'est un scénario euh, inquiétant, mais, encore une fois, qui est là, comme tous les autres, pour mettre en évidence des facteurs, des ressorts qu'il faut prendre en compte. Et de montrer en quelque sorte, si vous ne tenez pas compte ou si vous ne faites pas en sorte de contrarier, gérer, accommoder les différentes tendances qu'ils manifestent, euh, on va arriver à un déséquilibre. Et donc, sur ces scénarios, on, peut, on a détecté six, six traits communs qui sont en quelque sorte des, des, des recommandations euh, aux décideurs et aux futurs décideurs qui sont la prise de décision, j'en ai parlé, il faut discuter, la démocratie c'est la voix du peuple mais à un moment donné quelqu'un doit décider et on ne peut pas laisser flotter les rubans éternellement autrement on s'appauvrit. La connaissance, beaucoup de ces scénarios en particulier le numéro 2 mais également le numéro 3 sont basés sur une connaissance des technologies, des innovations, de l'environnement et donc comme disait Rabelais, hein, science sans conscience n'est ruine que la, de l'âme. Il faut avoir conscience des effets, des impacts, pour mieux les maîtriser. Et ça, c'est valable pour tous les scénarios. L'appropriation citoyenne. J'en ai un peu parlé euh, ici ou là. Euh, tous ces scénarios portent un risque de clivage, de cloisonnement, d'antagonisme. Et donc, il faut faire attention à faire en sorte que le maximum sinon la totalité bénéficie, d'une manière ou d'une autre, des avantages nés des décisions qui sont prises. Au, le cas le plus extrême, c'est le numéro 4. Euh, l'innovation, j'en ai parlé, la connaissance, mais également l'innovation, c'est-à-dire que, dans tous les scénarios, il faut permettre des transitions, parce que le changement climatique sous-tend tous ces scénarios les évolutions technologiques et les évolutions de la société euh, doivent être pris en compte. Et donc l'innovation, elle peut être aussi sociale. Et donc il faut ne pas, faut pas négliger ça. La formation en accompagnement, évidemment, et l'équilibre territorial, j'en ai parlé à plusieurs reprises, ces six champs sont euh, absolument incontournables, quelles que soient les scénarios que vous mettez en œuvre. Et donc c'est ça qu'on vous donne comme message. La vérité, ce sera sans doute un mélange plus ou moins pondéré euh, de ces quatre scénarios. Chacun porte euh, des vertus, des difficultés, et euh, le but de, des exécutifs régionaux, ça va être de modérer les excès ou les défauts de chacune de ces hypothèses pour en faire un tout cohérent et résilient et stable. C'est tout ce qu'on peut souhaiter à la Bretagne en 2040. J'espère... Voir point était trop long. C'est bon. Voilà. Donc maintenant, je suis à vos dispositions pour euh, répondre à toutes questions, euh, même saugrenues. N'hésitez pas. En fait, toutes les questions sont bonnes. Je vous remercie, M. Dostar, ah, pour ça, la ça, conférence. J'ai un petit micro, là. Ah, Donc, pardon, euh, je, je, je pense pas, que ah. voilà, tout va bien. Alors J'ai une, une première question de Virginie euh, qui vous demande « Vous avez évoqué une fragmentation des pouvoirs publics dans un de vos scénarios. Pouvez-vous développer sur euh, les hypothèses à ce propos Quel type de modèle serait euh, pressenti ?»« Et parlons-nous de, dé, de déplacement de compétences dans ce cas ou de redécoupage ?» Et dernière question, la région aurait-elle plus de pouvoir Voilà, c'est exactement ça. L'idée qui sous-tend ce, ce scénario, euh, c'est que euh, l'Europe des nations s'est affaiblie. Donc c'est plutôt une, un patchwork de régions, ce qui nous a donné cette, cette hypothèse et les tendances séparatistes, on peut, on peut le dire, de la Catalogne, de la Corse, mais c'est de longue date. Ça a été le cas en Bretagne, mais on en parle moins, mais euh, mm. du nord de l'Italie ou de certaines régions euh, de la Hongrie ou de la Pologne qui euh, considèrent que le multilatéralisme ou que l'assemblage de peuples disparates euh, n'est pas efficace et qu'il vaut mieux euh, décider et agir localement. Et donc, c'est dans ce cadre-là que la, la Bretagne devient... Euh, Responsable de son avenir intégralement. D'accord. Est-ce que vous avez, euh, est-ce qu'il y a d'autres questions vous pouvez me, me les donner non, non. Ce rapport, M. Dosdar, où est-ce que nous pouvons le trouver Alors, il se trouve sur le site du Césaire de Bretagne. Mm -hmm. il est, tous les rapports du Césaire sont, en, sont disponibles en ligne. Euh, il est associé à une synthèse qui permet mm -hmm. d'aller un peu plus vite sur l'ensemble le, du dossier mais vous avez tout le détail des, des variables utilisées, euh, des, de, des valeurs données à ces variables et des enchaînements logiques, des itérations entre les différents, euh, les différents compartiments de chaque scénario. Très bien. Alors, je vais demander euh, à mes collègues s'il y a d'autres questions pour l'instant. On attend un petit peu. Oui, il y a une question. <rire> je vais essayer de la capter. Est-ce que, est que nous aurions assez d'une planète si tout le monde passait à un régime végétarien, végétalien alors, alors, une question... Alors ça, <rire> ça, ça, ça, ça sort un peu de mes, de mes <rire> compétences. Tout ce que je peux dire, c'est primo, ce que j'ai un peu indiqué. Euh, des études avaient été faites euh, par des chercheurs en alimentation qui montraient que si... Euh, les Chinois euh, adoptaient un régime alimentaire occidental à base d'œufs euh, et de viande, il faudrait deux ou trois planètes pour euh, nourrir, euh, nourrir la Chine. Mm -hmm. Donc, en fait, ils se nourrissent beaucoup plus de végétaux que nous. Ça, c'est à, à population constante. Maintenant, euh, dire euh, dans l'avenir si la population va demeurer constante Mmh. Si des pandémies encore plus graves que celles qu'on vit va réduire. Donc ça, c'est là, ça, ça, ça devient un peu de la boule de cristal. Euh, en 2040, euh, les tendances actuelles, enfin, j'augure que les tendances actuelles de réduction euh, de consommation euh, de produits carnés euh, vont permettre quand même de et la réduction euh, du nombre d'enfants par couple dans les beaucoup de sociétés, mmh. sauf peut-être en Afrique, vont permettre de, de réduire notre empreinte. Mmh. Mais c'est un pari. Hein. Vous avez d'autres questions sur euh, le live De la hausse du niveau de la mer. Donc, je vais fait. répéter la question. Monsieur Dosda, est-ce que ces scénarios ont été élaborés en fonction euh, du changement euh, climatique, l'augmentation euh, de la température, etc. Vous etc. Pouvez... Oui, absolument. Alors C'est un, une dimension qui est... Un, là, ce n'est pas, pas un signal faible. Hein. Mmh. On, on a considéré, il n'y avait pas de climato-sceptique au sein de, du Césaire, donc on a considéré que c'était un signal lourd et que, euh, alors, heureusement, enfin, par miracle, si je puis dire, euh, tous les critères euh, appliqués au changement climatique, que vous venez de signaler, température, mmh. niveau de la mer, ouais. pluviométrie, etc., en fait, bénéficient à la Bretagne. C'est un peu le même raisonnement qu'on fait des états unis Pourquoi il y a beaucoup de climato-sceptiques aux états unis Parce que les modèles de la NOAA et de la NASA ont montré que, globalement, finalement, euh, ce changement climatique allait relativement moins impacter les États-Unis que le reste du monde, en moyenne. Et donc, euh, à la sortie, les États-Unis seraient plus forts. Mmh. Certes, ils pourraient peut-être diminuer en valeur absolue, mais en valeur relative, ils étaient gagnants. C'est un peu ça qu'on a observé pour la Bretagne. Elle est gagnante. Pourquoi Parce qu'elle a assez peu de territoires inondables. Mmh. Euh, son climat en serait amélioré, la pluviométrie serait peut-être un peu diminuée et encore, c'est même pas sûr, mais de l'un dans l'autre, mmh. c'est presque un détail. Enfin, voilà. Donc globalement, la Bretagne est une région qui pourrait bénéficier du changement climatique. Alors évidemment, si c'est euh, si au-delà de, du raisonnable, si c'est 4 degrés, non, on est resté dans un changement climatique entre 1 et 2 degrés. Hein, on n'est pas allé au-delà. Mais dans ces conditions-là, c'est plutôt favorable pour la Bretagne. C'est triste à dire, mais... Une autre question sur euh, le live, non Donc, vous parlez, vous parlez de, de FabLab, hein, donc, euh, voilà, vous avez euh, imaginé euh, ces, ces scénarii. Hein, euh, euh, Est-ce qu'il y a un après, ce, ce rapport, dit Césaire Alors, oui. Alors, normalement, il devrait déjà être dans, dans les tuyaux euh, du plan d'action pour... Euh, euh, le développement maritime euh, côtier-littoral de la Bretagne. Comme je vous l'ai dit, il a été retardé mmh. par les événements que vous connaissez. Euh, pour autant, euh, des premiers éléments figurent dans la Brayscop, vous savez mmh. que c'est le, le plan général de développement pour la Bretagne, hein, euh, qui a été euh, produit l'année dernière, en 2019. Euh, donc il y a une dimension maritime euh, qui est intégrée. Pour autant, le plan d'action détaillé, euh, lui, il est en cours de de rédaction maintenant, il a pris du retard, comme je vous le disais. Mais oui, euh, alors, bien sûr, ça va dépendre euh, des volontés euh, de l'exécutif, euh, comme ne vous a pas échappé qu'il euh, y a des élections euh, régionales en 2021. Mm -hmm. On va voir ce que les différents protagonistes euh, proposent, mais en tout cas, euh, ce rapport euh, a, est fait, ou a été fait pour euh, les éclairer euh, sur ce point. Alors, ouais. Donc ce scénario, ces scénarii qui sont propres, ce travail qui a été réalisé finalement en Bretagne, est-ce qu'on retrouve euh, ces mêmes travaux dans une autre euh, région de France Est-ce que, est si, que je... si oui, est-ce qu'il y a des parallèles possibles à imaginer entre ces scénarii euh, alors, je ne saurais pas vous dire, je n'ai pas connaissance d'un travail équivalent réalisé... Euh, dans une autre région. Dans une autre région. Déjà, la, la Bretagne, c'est la seule région dont le Césaire oui. comporte une section euh, mer littorale. -littorale. C'est oui. un signe, et donc c'est cette, sec, cette section, avec la section prospective, qui a réalisé ce travail. Donc, ils ne sont pas organisés pour. Je sais que ça a inspiré beaucoup, euh, beaucoup de personnes, parce que nous avons fait toute une série d'études... Euh, au Césaire sur les énergies marines, sur l'économie maritime qui a donné lieu à ce, à ce mmh. rapport et euh, ils ont été repris par euh, la commission euh, nationale mer et littoral qui en mmh. a tiré un certain nombre d'enseignements. Euh, je sais que la région Normandie euh, a été très intéressée par ce qu'on a fait, la région euh, Nouvelle-Aquitaine également. Euh, mais d'études équivalentes aussi poussées, euh, je n'en ai pas connaissance. Non. Très bien. Alors nous vous consultons à nouveau le live. Est-ce qu'il y a une dernière question peut-être <rire> Nous attendons un petit peu. Non, a priori... Bon, euh... C'est moins impressionnant de poser des questions euh, <rire> par Internet que dans une, dans une salle. En tout cas, euh, alors, ben, je pense voilà, que, voilà, qu que toutes les questions ont été posées, en tout cas pour ce soir. Hein. Ah, il ah. y en a une, donc on va la poser. Pensez-vous que dans les aberres, euh, les transports maritimes peuvent se développer, c'est ça, pour les personnes et les biens, c'est ça Pour les transports et les biens, pour les, transports et les, biens, donc Alors, pour les personnes, hein, c'est ça. Alors ça ça, ça, ça relaie à une hypothèse qu'on a eu un peu de difficulté à, à traiter, qui est celle du cabotage. Mm -hmm. Parce qu'on a traité le, le, le paradoxe oui. suivant euh, 40 du trafic, enfin, je vais reprendre. Du point, 90 du, des échanges commerciaux se font par bateau. Oui. La plus importante voie de transport maritime, la plus grande oui. concentration de bateaux au monde, c'est la Manche. Euh, les ports d'Amsterdam, Rotterdam, Anvers, euh, Hambourg, sont parmi les plus importants au monde. Mm -hmm. Et la Bretagne ne capte rien. Il n'y a pas, pas d'atterrage euh, des bateaux en Bretagne. Et donc, je crois que c'est le scénario numéro 2, il faudrait que je vérifie, euh, il partait du principe que euh, ce transport maritime par des gros bateaux euh, très impactants sur l'environnement, avec les autres de avec des placements d'eau, des bruits, etc., euh, allait sans doute être contrarié par l'hypothèse de travail mm -hmm. qui est tout le monde veut euh, un développement économique durable, protecteur mm -hmm. de l'environnement, et donc que, euh, dans ce cadre-là, euh, allait se développer euh, du cabotage, comme au XVIIe, XVIIIe siècle, la Bretagne était un multiple port de cabotage, tous les bateaux transportaient du grain. Euh, du vin, mm -hmm. euh, des biens de consommation immédiate, du sable. Et donc, euh, dans ce scénario, il y a un retour euh, au cabotage avec des énergies douces à la voile. On voit des débuts. Je ne sais pas si vous avez suivi cette opération d'un armateur qui a construit un bateau pour transporter à la voile euh, du vin de France aux États-Unis pour ramener euh, du sucre. Enfin bref, qui a reconstitué un commerce triangulaire avec euh, des bateaux à voile. Ça, c'est un signal faible et on l'a un peu exploité en disant que, entre Irlande, enfin sur l'Arc Atlantique, euh, un développement euh, du cabotage avec de la décongestion de ces gros bateaux, euh, y compris sur des plateformes en mer, hein, euh, devenait, devenait possible pour éviter d'envoyer tous, tous ces bateaux en même temps euh, dans des zones, euh, l'histoire de l'esco, par exemple, est totalement impactée mmh. par le port d'Anvers. Euh, de là à dire que sur les abers, on n'est pas rentré à ce niveau de détail. Hein. Franchement. Alors, j'ai une autre question pour vous, Monsieur Dozda, de Nicolas. Je souhaiterais connaître la place ainsi que le rôle à jouer des lycées maritimes et des lycées métiers de la mer dans ces différents scénarios. Éducation... Oui, alors, on en a parlé à, à plusieurs reprises, alors à des niveaux différents, effectivement. Euh, les scénarios où on parle beaucoup d'innovation c'est quand même plutôt d'enseignement supérieur. Donc là, on pensait mmh. plutôt école l'école d'ingénieurs. Il y en a un certain nombre en Bretagne, école navale, l'Institut Mines Télécom, euh, l'ENSTA. Euh, pour autant, aller en mer ne s'apprend pas à terre. Mmh. Donc chaque fois que vous avez un développement en mer, soit pour des énergies marines, pour des ports flottants, pour de l'aquaculture en mer, vous avez besoin de personnes qui connaissent les bateaux, qui connaissent la mer, sa rudesse, mmh. euh, ses conditions d'exploitation. Donc oui, développement maritime ne peut pas se faire sans ces, ces personnes-là. Et donc, comme je, je l'ai indiqué dans beaucoup de scénarios, l'idée quand même de la Bretagne, c'est de maximiser euh, la, comment dire, la, le maintien sur le territoire breton de la richesse produite. Donc l'idée, c'est bien de développer ces enseignements maritimes à tout niveau euh, en Bretagne pour qu'ils demeurent en Bretagne et euh, croissent et embellissent dans notre belle région. J'ai une autre question. Donc, il euh, donc, y a une personne qui nous dit que vous, vous faites un tout petit peu peur, M. Dostard, parce qu'il n'y a aucune résilience dedans puisque tout est axé sur la production ou l'industrialisation. Le coût carbone a-t-il été calculé pour chaque scénario ah, pas, pas dans ce détail. Euh, pour rassurer ce monsieur... Grain de sable. Euh, euh, le scénario numéro 2 c'est exactement celui-là. C'est-à-dire que rien ne se fait sans que l'impact soit déterminé, le coût carbone soit déterminé, ce qui explique que dans ce scénario, il y a une certaine latence entre une initiative et la décision qui permet son, son, sa mise en œuvre. Euh, donc, oui, nous avons tenu compte de cet aspect-là, mais encore une fois, euh, comme je l'ai indiqué dans ce scénario, euh, il faut euh, être mesuré en toute chose, mm -hmm. C'est-à-dire que trop de précautions nuit à l'action aussi. Mm -hmm. De toute façon, rien ne se fait sans impact. Et donc, euh, ce qu'on peut espérer, c'est que les technologies nouvelles vont permettre de réduire les impacts toutes choses égales par ailleurs. Mais euh, non, il n'est pas exact de dire que notre seule préoccupation dans les, scén dans les quatre scénarios était le développement économique. Mm -hmm. euh, certains prennent en compte, plus que d'autres, les impacts sur l'environnement proche ou moins proche, mais dans tous les cas, euh, on, on, cette dimension est restée euh, transversale euh, au cas J'ai une autre question, M. Dostda. Est-ce que la Bretagne, c'est une question de Jonathan, est-ce que la Bretagne deviendra la prochaine côte d'Azur française et sachant que la région est de plus en plus attractive en termes de tourisme, avec de plus en plus de taux de résidence secondaire, et de ce fait, quel avenir pour le commerce local Alors, ça, c'est le scénario numéro 1, hein, où on a, mmh. euh, comment dire, extrapolé ou euh, extrémisé euh, le développement euh, style euh, côte méditerranéenne en en mettant en évidence euh, les atouts et les inconvénients. Euh, les atouts, euh, bah, c'est celui du développement économique, encore une, une fois, euh, les inconvénients, je les ai mentionnés, je ne vais pas les rappeler, hein, c'est que ça peut être potentiellement destructeur de l'attractivité mmh. des territoires. Mmh. Quand vous allez à Torremolinos euh, euh, en Espagne, quand vous voyez le charmant port de pêche que c'était en 1930, avant la guerre, et que vous regardez ce que c'est maintenant, ben maintenant, vous n'avez pas envie d'y aller. Vous y allez pourquoi Parce que c'est pas cher et qu'il euh, y a des activités euh, qui n'ont rien à voir avec le maritime qui s'y développent. Euh, mmh. Des... Je dire. Donc, euh, donc, ça pourrait être n'importe où ailleurs. Il y a une plage bondée, euh, plus ou moins polluée. Enfin, bon, voilà. Ça, c'est l'excès que ce scénario pourrait amener. Et donc, on a voulu le mettre en évidence, évidemment. Parce qu'il il n'est pas exclu. Mm -hmm. Ça s'est produit ailleurs. Rien ne dit que ça ne puisse pas se produire en Bretagne. Alors, est-ce qu'il y a peut-être... Une ou deux dernières questions, je crois que oui. Pourquoi la richesse maritime crée en Bretagne peut aider le reste de la France et pas envisagée euh, hein? Pourquoi la richesse maritime crée en Bretagne peut aider le reste de la France et pas envisagée Ah oui, pourquoi on a autant de richesse en Bretagne Et cette richesse pourrait alors aider le reste de la France et pourquoi. Euh, on ne l'a pas envisagé dans les différents oui, scénarios. Je, je vois, ce oui. le, le, le, je vois le, la raison qui amène cette question. C'est-à-dire, effectivement, dans ce que j'ai exposé, qui est quand même un résumé euh, un peu abrupt de l'ensemble de l'étude, on pourrait imaginer que euh, c'est un développement breton, pour les Bretons, en Bretagne, exclusivement. Mmh. Je peux admettre que... Euh, ça puisse avoir été interprété comme ça, mais ce n'est pas le cas. En fait, euh, l'idée, c'est de produire en Bretagne, euh, d'être exemplaire dans la, la manière dont on produit en Bretagne, de la manière dont on exploite euh, les ressources marines, mais quand on fait de la biotechnologie, euh, ça dépasse largement le cadre des utilisateurs bretons. Quand on dit qu'on veut produire des énergies marines renouvelables, le scénario, je crois c'est le scénario 3. 3 euh, mmh. Dans le scénario 3, la Bretagne est excédentaire en production énergétique parce que l'ensemble de, de, son, de son espace côtier à 20 km au large mmh. est, euh, est occupé par des, des éoliennes. Et quand on dit ça, on ne rêve pas. C'est déjà le cas en mer du Nord, dans les zones, dans les zones territoriales du Royaume-Uni. Vous avez des éoliennes partout. Et donc le, le Royaume-Uni a produit, je crois, 40% de son électricité en 2020 à partir d'éoliennes en mer. Je rappelle qu'en France, on n'en a pas une en production. Donc la Bretagne a décidé qu'elle serait, à l'image du Royaume-Uni, productrice et exportatrice d'énergie renouvelable. Très bien. Alors on regarde... Yeah. Est-ce qu'il reste des questions en ligne Non bah Écoutez, Monsieur Dosda, je vais vous remercier. C'est moi. Voilà, c'est une première à Sanopolis oui. dans ce pavillon Bretagne. Vous avez de très vous beaux vous poissons. Le, le retour d'expérience. <rire> oui, voilà. Donc, euh, un grand merci à vous d'avoir répondu à, vous toutes, en fait. à toutes ces questions. Euh, c'est vrai que c'est un petit peu particulier de le faire avec... Euh, voilà, vous voyez, des, des, des, bon, des visiteurs <rire> <gadisés, des rire> incroyables. Euh, voilà. Musique. Donc, on peut retrouver donc euh, évidemment ce rapport, comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, sur le site du Césaire, c'est ça oui. Voilà. Très bien. Et puis, cette conférence, elle, ce sera, elle sera à nouveau, euh, on pourra à nouveau la, la revisionner hein, sur notre chaîne YouTube euh, à Ossanopolis. Et puis, ben, nous allons donner rendez-vous, un euh, autre rendez-vous, <rire> avant <rire> 2040. Alors, euh, donc ce sera le, le, 9, le, le 9 mars. Toujours dans cet endroit, dans le pavillon Bretagne. Et nous allons accueillir Samuel Iglesias du Muséum National d'Histoire Naturelle. Il va venir nous parler alors euh, de squales euh, bouclées, donc euh, ce drôle de petit euh, euh, requin, euh, voilà, qui on parle à la fois d'apparition, de disparition, euh, donc un autre sujet, très très différent, mais... Euh, pour nous, c'est important que la culture scientifique et technique, elle soit toujours présente dans ce, ce lieu de science, de transmission et, voilà, et d'engagement. Encore merci, M. Dosda. Nous, en fait, nous avons enfin réussi à vous faire venir à Océanopolis. <rire> nous sommes ravis. Nous avons les intempéries, les pandémies. Voilà. Et nous, allons, <rire> nous, euh, nous sommes euh, résilients. <rire> très bien. Et nous allons donc euh, souhaiter une très, très bonne soirée à euh, toutes les personnes euh, qui ont pu vous suivre euh, ce soir. Merci, puis je vous dis euh, au 9 mars.